les 26 lettres de l'alphabet français A B C D E F G H I J K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 Écoutez et répétez. Écoutez et répétez. A. Comme ananas. B. Comme banane. C. Comme citron. D. Comme date, e comme épinard, f comme fraise, g comme goyave, h comme haricot, i comme inyama j comme Jabotikaba K, comme kiwi, L, comme litchi, M, comme mangue, N, comme noix de cajou, O, comme orange, P. Comme pastèque Q Comme quenep R Comme raisin S Comme sapotille T Comme tomate U Comme ugli V comme voavanga. W. Comme wakame. X. Comme simenia Y. Comme yako. Z. Comme zap À toi maintenant. A. Comme banane, b banane, c citron, d date, e épinard, f fraise, g goyave H Hariko I Inyam J Jabotikaba K Kiwi L Litchi M Manga N Noix de cajou, o. orange, P. pastèque, q, Quenep. R raisin, S Sapotille T Tomate U. Ugli. V. Voa vanga. W. Wakame. X. Chimene. Y. Yacon. Z. Zat. Les consonnes les vingt consonnes de l'alphabet français. C'est ça. Les vingt consonnes de l'alphabet français. B C D F G H J K L M N P Q R S. S T V W X et Z et Écoutez et répétez et Écoutez et répétez B comme baleine bleue C Comme canard D Comme dinde F Comme flamme rose G Girafe. H Hippopotame J Jaco. K kangourou L lion M mangoust N nandou P pélican Q Kioka. E. Ruiner. S. Serpent. T. Tortue. V. Vache. W. Rumba. X. Zerus. Z, zèbre. En trois maintenant, Fabi. B, comme baleine bleue. C, comme canard. D, comme dinde F, comme flamme rose. G, comme Girafe, H comme hippopotame, J comme Jaco, K comme kangourou, L comme lion, M comme mangousta, N comme Nandu P comme Pélican Q comme Kyoka R comme Renard S comme Serpent T comme Tortue V comme vache. W. Comme womba. X. Comme zérus. Z. Comme zèbre. Les voyelles. Les six voyelles. De l'alphabet français. Les six voyelles. De l'alphabet français. A. E. I. O. U. Y. Écoutez. Et répétez. Écoutez. Et répétez. A. Comme abeille. E. Comme éléphant. I. Comme iguana. O. Comme otari. U. Comme uriala. Y. Comme yak. À toi maintenant, Fabi. A. Comme abeille. E. Comme éléphant. I. Iguane, O, comme Otari, U, comme Urial, Y, comme Yak. Les 26 lettres de l'alphabet français sont A, B, C, d e f g h i j k l m n o p q r s p u v w x y z Bravo, Fabi. Merci yes. de nous avoir suivis. Vous pouvez partager la vidéo sur les groupes WhatsApp, Facebook, etc. N'oubliez pas de vous entraîner. Hein? Ciao, ciao, professeur. Au revoir. Ciao, ciao, Fabi.